Bonjour à tous, je suis Maxella. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit concours pour gagner. Pour gagner quoi Je sais pas, je vous ai demandé sur Twitter. Sur Twitter, vous avez dit que vous voulez gagner des spinner spinners, 1000 hand spinners, des tas de handspinners, spinners. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner des tas de hand spinners. Et même quoi Des hand spinners en or, mon gars. Des hand spinners et des iPhones. Des iPhones 7, des iPhones 7 Plus, mon gars. Des iPhones 7 Plus sur des putains de hand spinners. Pas des hand spinners avec des iPhones, mais des iPhones sur des handspinners, spinners. Tu vois, l'end spinner, t'as 3 iPhones autour. C'est super. Et le hand spinner. Il est en or. Et bien sûr que oui c'est légal, mon concours a été approuvé par FrenchGiveawayHandspinner.com Vous voulez savoir si c'est légal Bien sûr que oui c'est légal, il y a le drapeau français en bas à gauche de mon image. Ça c'est pas légal, ça c'est légal, ça c'est pas légal, ça c'est légal, ça c'est pas légal et ça c'est légal Donc participez à mon putain de concours légal pour gagner un end spinner en diamant incrusté avec des iPhone 7. Et j'ai toutes les preuves, vous prouver que c'est un vrai concours. Je suis en partenariat mon gars, je suis en partenariat avec Tozarus. C'est Jiffy, mais aussi les manouches du marché. Je suis en partenariat avec ces trois gars là, mec. Et si t'es pas content, ils viennent jusqu'à chez toi et ils te pètent tes putains de rotules de merde. Donc si tu veux gagner ton iPhone 7 incrusté de spinner en or et en diamant plus, n'hésite pas à suivre les conditions suivantes. C'est hyper simple mon gars. Tout d'abord, faut que tu laisses un like sur la vidéo. Parce que si tu laisses pas de like, je peux pas te tirer au sort. Comment tu veux que je fasse Mais t'es con ou quoi Ensuite, tu laisses un commentaire. Dans la section commentaire, tu mets un hashtag code Maxella, Parce que ça c'est mon blaze, Parce que je joue à Call of Duty, mon gars. Troisième étape, t'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Comment se que je tire au sort si t'es pas abonné à ma chaîne putain Et tant que tu t'abonnes à ma chaîne Abonne-toi aussi à ma putain de chaîne secondaire Tous les liens sont en description D'ailleurs tant que j'y suis, va me follow sur Twitter @maxella. Tout ça c'est pris en compte par le logiciel de tirage au sort Et faut aussi que tu partages ma putain de vidéo Sur ton compte Twitter Si t'as pas de compte Twitter, t'as pas de hand spinner Je veux voir sur le partage la mention @codeforlan24. Sinon, ça compte pas, c'est pas validé. Et oublie pas que si tu veux gagner un plus 7 spinner diamant incrusté d'iPhone en or, il faut aussi que tu ailles aimer ma page Facebook. Et si tu veux multiplier par deux tes chances de gagner, faut que tu m'envoies des nudes sur Snap. Quoi, t'as pas de Snap Eh bah tant pis, t'auras pas deux fois plus de chances, connard. Et l'autre condition aussi, faut aussi que tu mettes un plus 1 sur ma page Google, il va y avoir 13 personnes sur ce site là. Et bah si tu veux pas partir des 13 personnes, pareil, t'auras pas de hand spinner. Il faut que tu deviennes fan de mon blog si tu veux gagner ton putain de LN spinner en iPhone incrusté d'overboard, 7 plus avec les cartes Google Play, 50 euros. Pour m'assurer que vous êtes une personne qui participe à mon concours, il faut que vous m'envoyez aussi une vidéo de vous qui me dit précisément que vous participez à ce concours. Vous m'envoyez un chèque de 5 euros par la poste. Invitez 100 de vos amis à participer. Et si vous n'avez pas 100 amis, votre vie est pue la merde, les gars. Pensez à prendre une douche tous les jours. C'est important, bon, pas pour le concours, mais d'un point de vue hygiène et hygiène intime surtout, c'est hyper important. Sinon, c'est dégueulasse, ça pue tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. Si jamais vous oubliez de remplir une seule de ces 14 conditions, vous ne pourrez pas participer à mon putain de concours exclusif pour gagner un putain d'overboard drone en or iPhone. 7, 8, 9, 10, que tu veux, j'en ai rien à battre, les lots n'existent pas de toute façon. Dernière condition pour participer au concours, faut que tu supprimes ta chaîne, mon gars. Sans ça, comment tu veux que je te tire au sort le, chef, le tirage au sort vérifiera si les 14 conditions sont remplies. Et le tirage au sort se fera le 33 mai en live sur ma putain de chaîne YouTube. Sachez que si cette vidéo atteint les 500 000 likes, je vous montre mon corps. Regardez, un aperçu, c'est mon genou. Ah, il est poilu. Je suis en manque de popularité, putain